Pour préserver son anonymat, M. Jean-Pierre Patrick a souhaité que sa voix soit modifiée. On de vous accueillir, je m'appelle Jean-Pierre Patrick, je suis PDG de la société Big Béton, une société qui a du poids dans la construction. Et un moment euh, privilégié, va, va suivre avec vous, bien sûr, les journalistes, pour montrer un peu ma carrière. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, prenez des notes. Avant de lancer la vidéo, je voulais juste vous dire que je n'accepte aucune, aucune question à la fin de, de cette vidéo, comme je n'ai pas à me, me remettre en question ni à me justifier de quoi que ce soit. Donc, euh, merci d'en de, tenir compte. Bon visionnage. Là pour commencer je vous montre le premier syndicaliste de mon entreprise et c'était le dernier aussi. Euh, une fois, il trouvait qu'il était mal payé, je le payais 6 euros de l'heure, il trouvait qu'il était mal payé. Et donc euh, il prenait la matière première pour les constructions et les foutait à la mer. Regardez comme ça. Alors là ça va ça pas duré longtemps, bien sûr. Je, je les viré tout de suite, tout de suite, une soirée et j'avais employé un groutier euh, qui s'appelait Ernest de Chaudière et euh, il m'avait pas dit qu'il avait le vertige il a mis une demi-journée à monter dans, le, dans la grue, alors j'ai dit euh, le, le temps que t'as mis, reste pendant tout chantier euh, ta grue quoi, non mais je vous dis il y a vraiment des, des vedettes et euh, c'est pas le seul exemple, hein. dans mon entreprise euh, on se demande s'ils se sont pas passés de mot. Hein. alors là euh, Là, vous avez vu, c'est un chantier euh, qui a été fait en trois semaines. Euh, c'est le fleuron de mon entreprise, la plus belle des constructions qu'on ait, qu ait réalisées avec mes, mes ingénieurs. Et vraiment, euh, comme euh, je pourrais dire, c'est le top du top de l'entreprise. Euh, D'ailleurs, pour un gratte-ciel, c'est pas mal de parler de top. Et là, euh, par contre, euh, le propriétaire ne nous a toujours pas payé. Donc ça, ça me met un peu, un peu dans, dans la guerre. Quoi. Bon, c'est pas grave, mais... On va être payés bientôt, de toute façon comme euh, on peut déconstruire aussi ce qu'on a construit donc voilà, euh, ouais, il a intérêt à nous payer rapidement quand même. Hein. Et comme je dis toujours, moi un chantier euh, dont je rêve à chaque fois, c'est le fameux chantier euh, signer, construire, payer. Vous voyez, un peu sous la forme du euh, dépisté, euh, je crois que c'est tracé et, euh, et, et isolé euh, pour le, le Covid avec le, le gouvernement en ce moment, ouais. ouais. Et ben, parlons du Covid aussi, hein. ça c'est encore une autre histoire dans la construction du bâtiment. Euh ne fait pas que du bien hein. et dans, dans le métier, on, on en rigole, on parle de Covid minus euh, ou de Corona minus. et en tout cas, euh, bah, ce, qui, ce qui arrive là, c'est vraiment, vraiment dommage pour, pour le boulot, comme, euh, regardez, bon, un mec droit, honnête et tout comme moi, bah, on prend du retard et euh, surtout que bah, les chantiers s'accumulent, on n'a plus beaucoup de temps pour les réaliser et les mecs ne veulent plus payer les pots de vin, quoi. Et, hein, les petites tables et les pots de vin, il y en a de moins en moins. Les patrons, comment ils veulent vivre après hein En plus, on peut parler des mesures sanitaires. Euh... Les ouvriers doivent être tous protégés avec des masques, des gants et tout. Euh... Ouais, euh, je c'est surtout les patrons qui doivent être protégés, comme c'est le le plus de risques. Euh... Les ouvriers, de toute façon, ils sont là pour ouvrier, hein, ou, ou travailler, euh, comme on dit, je sais pas comment on dit, moi, j'ai jamais été ouvrier. Hein. Mais voilà, c'est pas, pas évident pour tout le monde et... Euh... Surtout protéger les patrons. Hein. Les, les ouvriers passent après, bien sûr. Le patron, le patron, le patron, c'est le plus important dans une entreprise. Hein. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à mes constructions. hein. Regardez là, un très très bel exemple. J'avais embauché des Thaïlandais, des Chinois et des Vietnamiens. Regardez à quelle vitesse ils travaillent. Un Français, cette vitesse-là, ça s'est jamais vu. Hein. Alors que là, vraiment, c'est un bonheur. Le chantier, c'est un beau souvenir car euh, grâce à ces gens là j'ai réussi à apprendre l'asiatique à parler l'asiatique et ce qui m'a ouvert le, le milieu un peu international de l'asie euh, en sachant que l'asie vraiment est le, le centre du monde maintenant là, me voici dans mon avion le 23 mai 2002 pour partir vers la chine pour mon plus gros chantier euh, qui va va être le meilleur. Moi, quand je suis dans mon avion, là, j'ai vraiment l'impression de diriger le monde euh, de la construction, oui, simplement, mais c'est déjà déjà important. C'est je suis presque le, le number one. Atterrissage en douceur par ma commandante de bord, et oui, c'est une femme qui pilote à Chungko, dans le sud du pays. Vraiment un moment inoubliable, aussi ce moment-là. C'est un peu mon album de famille, comme euh, nous avons visité deux, trois jours euh, un peu le pays, enfin la région, avant de se, se mettre vraiment, vraiment au travail. Ça, c'est un moment, un moment aussi assez important et qui m'a beaucoup plu. Et voici euh, Panda City, euh, la nouvelle ville que nous avons fait sortir de terre avec euh, toute mon équipe et bien sûr euh, peut-être l'aide de deux ou trois entreprises. Euh, Associé, mais c'est surtout moi qui ai tout fait, surtout avec mes ouvriers à moi, et c'est vraiment mon chantier le, le, le plus grand de ma vie, celui-là, c'est celui qui restera. Voici mon contact là-bas euh, qui écrit au président pour lui dire que les clés du chantier voilà, sont bien disponibles et que c'est super, que euh, nous, les Français, nous avons très très bien bossé. Nous n'avons pas pu voir le président pour des raisons évidentes de sécurité, mais par contre, il nous a permis de filmer son animal fétiche dans son jardin. Donc ce beau panda là qui pèse 506 kg, 506 exactement, est vraiment une belle bête. Hein. Et le président, on le remercie vraiment beaucoup. Là, je crois qu'on a fait le tour un peu de, de mon activité professionnelle. Et je voulais quand même dire que tout ça n'arrive pas sans bosser, bien sûr. Hein. Sans, sans avoir euh, beaucoup d'intelligence et beaucoup d'idées. Et donc, euh, voilà, je vous partage quelques images personnelles de ma villa, là, à Saint-Tropez. Voilà, petite villa, mais très très sympathique, payée avec des fausses factures. Là, bien sûr, c'est mon bateau. Je vais en bateau souvent autour de Saint-Malo. Euh, Saint-Malo est un peu plus bas, hein, vers. Euh, voilà, un, peu, un peu plus bas que Saint-Malo, vers Biarritz même. Des fois, je descends assez bas. Et, et voilà. Merci d'être venu, hein. Euh, J'adore les journalistes. Surtout si vous écrivez des bons papiers sur moi. Et là je, je vous laisse comme ma, ma femme m'attend dans, dans l'hélicoptère, là. On, on va aller faire les courses au supermarché. Voilà. Allez, Mise, Et euh, dites-vous que quand le bâtiment va, tout va. Allez, à bientôt Nous remercions Monsieur Jean-Pierre Patrick pour son franc-parler et son honnêteté rare.